C'est maintenant le moment de la période des questions. La parole est à la chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ce matin, ma première question est à la ministre de la Santé. Nous savons maintenant que la ministre des Soins de longue durée prenait des notes au sujet de ce qui se passait dans les foyers de soins de longue durée le 17 avril. Les, sa note disait, nous aurons besoin d'un plan militaire, faites venir les militaires entre 24 et 48 heures. C'était le 17 avril. Le 17 avril, c'est le jour où le Québec a fait venir les forces armées dans leur province. En Ontario, on a attendu cinq jours pleins avant de contacter les forces armées canadiennes pour venir nous aider dans les foyers de son longue durée. C'est clair que le ministère de la Santé faisait partie du processus décisionnel au sujet de quel foyer obtiendrait de l'aide militaire. Alors ma question à la ministre de la Santé, quand est-ce qu'elle a appris initialement que les gens dans les foyers de soins de longue durée décédaient de déshydratation et de négligence et qu'il y avait un besoin pour les forces armées canadiennes? Réponse, leader oui. parlementaire du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci à la chef de l'opposition pour sa question. Comme j'ai mentionné hier, nous apprécions le travail des Forces armées canadiennes pour nous avoir aidés pour les foyers qui avaient besoin d'assistance. Nous étions sur la défensive au début de la pandémie. Et pourquoi Parce qu'il y a eu un manque d'investissement pendant si longtemps, avant notre mandat. Un manque d'investissement dans le personnel, dans la construction de nouveaux foyers, dans la rénovation des foyers désuets et obsolètes. Et on répond maintenant à ces problèmes en embauchant 27 000 nouveaux PSSP, de nombreuses constructions de foyers de soins de longue durée partout dans la province et instaurer quatre heures de soins interactifs. Nous sommes en bonne voie pour régler le problème. Question complémentaire. Monsieur le Président, cela aurait dû être réglé il y a un an. La ministre, malheureusement, a décidé d'éviter les questions dont elle est responsable. Elle est responsable de la période à laquelle les forces armées sont arrivées dans ces foyers qui étaient en crise, quand les gens décédaient de la négligence et de la déshydratation. Et les propriétaires de ces foyers privés nient que cela a eu lieu. Est-ce que la ministre accepte le rapport des forces armées canadiennes qui dit que 26 personnes au moins sont décédées de la déshydratation et de la négligence dans les foyers de notre province ou alors est-ce qu'elle croit que les, les forces armées canadiennes ont juste inventé ces choses? Réponse. Leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, c'est une des raisons pour lesquelles le Premier ministre a demandé à la Commission sur les soins de longue durée d'enquêter les situations et les cas qui ont eu lieu dans ces foyers. Et plutôt cette semaine, le coroner également a été impliqué dans ce dossier. Et au final, la chef de l'opposition officielle a raison. Nous avons fait les changements nécessaires avant et pendant la pandémie, que ce soit pour la construction de nouveaux foyers, la construction de nouveaux lits. Nous avons investi dans la construction de milliers de nouveaux lits. Nous avons instauré quatre heures de soins Dès, un niveau de soins qui est excellent en Amérique du Nord. Nous avons travaillé avant et pendant la pandémie pour ne plus que cela se répète. Question complémentaire finale. Ma question encore est à la ministre de la Santé. Je pense qu'elle a de la, de la responsabilité à laquelle elle doit faire face. Les gens ont perdu la vie dans ces foyers et les familles ont été choquées de cela. Dans le foyer de soins de longue durée de Dan's View, une jeune femme dont la, qui a perdu sa sœur, dans ce foyer a dit ceci. Elle s'appelle Marilyn. Elle m'a appelé trois jours avant son décès. « Oh mon Dieu » a-t-elle dit en pleurant. « J'ai faim, j'ai faim. » C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui est arrivé à Daisy. Elle est décédée le 14 avril et c'est seulement le 1er juin, que les forces armées canadiennes sont arrivées dans ce foyer. Et la famille demande justice. Il demande la responsabilisation. La ministre était au courant des désastres et des horreurs qui se passaient dans ces foyers. Pourquoi est-ce qu'elle a permis à son gouvernement, ce gouvernement, le gouvernement conservateur, de nier, de refuser à ces familles la justice et la responsabilisation qu'on leur avait promis Il parlementaire du gouvernement. Le gouvernement ne fait rien de tel. Évidemment, nous comprenons à quel point c'est difficile pour les Ontariens partout dans la province, surtout pendant cette première et deuxième vague, nous avons vu cela dans toutes nos circonscriptions. Ça a été difficile pour les familles, pour ceux qui travaillaient dans ces foyers de soins de longue durée. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, nous étions en mode défense pendant les deux premières vagues parce que pendant des décennies, il n'y a eu aucun investissement qui a été fait dans ce, dans ce secteur. Quand on a un système qui est sous-financé et avec une pénurie de personnel, et seulement 600 nouveaux lits qui ont été bâtis sous les libéraux, évidemment, il y aura des défis. Nous avons agi rapidement en ce qui a trait à la construction de milliers de nouveaux foyers, la construction de nouveaux lits, l'embauche de milliers de PSSP avant la pandémie et pendant la pandémie. Avec des milliers de nouveaux foyers, on veut régler le problème et on va le faire. Prochaine question. La chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup. Ma prochaine question est pour le Premier ministre. Ce gouvernement et son plan de distribution de vaccins a été lourdement submergé et complexe. On apprend maintenant que le gouvernement a annulé son engagement de fournir du soutien aux zones sensibles. Il n'y a pas de plan pour les deuxièmes doses. Il n'y a aucun détail au sujet de si oui ou non les, les enfants pourront se faire vacciner avant la rentrée en septembre. Il n'y a aucune réponse pour les gens qui sont inquiets d'avoir reçu la première dose du vaccin AstraZeneca. Quand est-ce que le gouvernement va prendre les bonnes décisions? Ministre de la Santé, merci beaucoup. Et merci à la chef de l'opposition officielle pour sa question. Il y a un plan. Le plan a été établi il y a des mois avant la distribution des vaccins. Il y a trois phases. Nous sommes maintenant dans la phase 2. Je peux informer la Chambre que nous avons maintenant administré des vaccins à 6,6 millions de personnes. Près de plus de 50 des adultes en Ontario qui ont plus de 18 ans qui ont été vaccinés. Nous avons également 4,8 millions de, de rendez-vous pour les vaccins qui ont été pris. Nous avons effectué des vaccins de façon quotidienne et hier, nous avons administré près de 138 000 vaccins. Nous sommes en bonne voie pour atteindre notre cible d'administrer 65 des adultes de plus de 18 ans en Ontario à la fin de mai. Je pense que cela témoigne de notre succès incroyable parce qu'il y a déjà plus de 4 millions de personnes qui, se sont, qui ont pris un rendez-vous pour la deuxième dose. Question complémentaire. Le Premier ministre et la ministre de la Santé ont clamé pendant des mois que ce plan de distribution de vaccins qui ressemble à une chasse aux œufs est efficace alors que ce n'est pas le cas. Les gens cherchent à se faire vacciner comme ils font une chasse aux œufs à chaque jour. Ce n'est pas le premier ministre, mais plutôt des chasseurs de vaccins qui administrent les vaccins. Les gens n'arrivent pas à comprendre le système plein de confusion de vaccination du gouvernement et ils sont abandonnés sur le banc de touche. Alors, qu'est-ce que ça a dit de notre province quand un groupe de volontaires qui travaillent à, part temps, sont en mesure, à temps partiel, qui sont en mesure de mieux administrer les vaccins que le gouvernement de la province de l'Ontario. Réponse, ministre de la Santé. Ce que vous suggérez n'est simplement pas vrai. Nous avons des gens qui ont déjà pris leur rendez-vous pour la deuxième dose. Nous avons un système et une administration ainsi que des équipements pour la prise de rendez-vous. Je ne sais pas ce que la chef de l'opposition défini comme succès, mais en ce moment, nous avons déjà plus de la moitié des Ontariens qui ont, plus de, qui ont 18 ans et plus qui ont reçu leur vaccin. Nous avons une cible de vacciner 65% d'entre eux d'ici la fin de, du mois de mai. Nous avons également développé un plan avec le ministre de l'Éducation pour vacciner les personnes entre les enfants entre 12 et 17 ans. Il y aura plus de détails là-dessus qui seront fournis sous peu et nous voulons assurer que tous ceux qui veulent se faire vacciner aient l'opportunité de le faire. Question complémentaire. Pendant que les Ontariens sont obligés de jouer le Hunger Game des vaccins, voici ce qui se passe, vraiment. En, en Alberta, aujourd'hui, toute personne qui a plus de 12 ans peut, se faire, peut prendre un rendez-vous pour le vaccin. À Saskatchewan et au Manitoba, on a dit aux gens qui peuvent obtenir leur deuxième dose en juillet. Ici, en Ontario, c'est différent. Quand on a 12 ans, peut-être qu'on pourrait avoir le vaccin en juin ou pas. Et si on attend une deuxième dose, on doit deviner quand est-ce qu'on aura un rendez-vous. Quand est-ce que le gouvernement va se remettre sur pied et offrir plus de certitude aux Ontariens? Réponse. Ministre de la Santé, il y a de la certitude. On a clairement expliquer aux gens comment les vaccins seront distribués. Nous savons que à la, lors de la semaine du 24 mai, les personnes qui ont moins de 18 ans seront en mesure de prendre des rendez-vous pour le vaccin. Dans les communautés qui vivent dans les zones sensibles, une bonne partie d'entre eux ont déjà reçu des vaccins. Ils ont reçu 5 des vaccins déjà. Et clairement, les statistiques montrent que notre plan marche en ce qui a trait à la deuxième dose. Tous ceux qui ont pris des rendez-vous grâce à notre équipement de, de prise de rendez-vous pour les vaccinations aura déjà leur rendez-vous pour la deuxième dose. Les, les pharmacies également on peuvent faire les vaccins et nous travaillons avec eux pour assurer qu'ils puissent donner les informations nécessaires. Prochaine question, député de Essex. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question est pour la vice-présidente. Hier soir, CTV a rapporté que les conservateurs font tout pour protéger leur roi. Ils sont... Beaucoup plus focalisés à bâtir une zone de protection autour de leur roi plutôt que qu'autour de des foyers de soins de longue durée. Le Premier ministre essaye d'éviter les conférences de presse publiques depuis des semaines maintenant. Ministre associé du Transport est rappelé à l'ordre. Député de Peterborough, Northumberland Sud est rappelé à l'ordre. Redémarrer la pendule. Député d'Asset a la parole. Merci beaucoup. Nous savons où trouver le Premier ministre parce que ce soir, il aura un appel zoom à mille dollars le ticket. Alors ma question est pourquoi, si on est une, un donateur au parti PC avec beaucoup d'argent, on est en mesure d'avoir accès au premier ministre pendant que lui évite les questions et les conférences de presse. Réponse leader oui. parlementaire du gouvernement. Depuis février, nous avons débattu ici dans la Chambre. Et en février, les néo-démocrates ont dit que le Premier ministre était trop disponible, qu'il faisait trop de conférences de presse. Il n'aimait pas le fait que le Premier ministre avait des conférences de presse à 13 heures à chaque jour. Le chef de l'opposition officielle est rappelé alors. Mes excuses, je pense que j'ai touché un point sensible avec la chef de l'opposition officielle. Même quand le Premier ministre n'a pas de conférence de presse à chaque jour, les gens veulent quand même entendre plus parler, l'entendre plus parler qu'ils qu ne veulent entendre parler la chef de l'opposition officielle. Uh, Question you know, complémentaire. Uh, Député de uh, Essex, uh, mes excuses. Uh, uh, je suis vraiment désolé pour le chef de l'opposition officielle qui est obligé de qui est obligé de prendre la place du Premier ministre ici dans la Chambre, et il a fait preuve de beaucoup de leadership. Alors que les conservateurs sont préoccupés à tenir des collègues de fonds pour protéger leur roi, les Ontariens sont pris avec les réalités relatives à cette pandémie. Le gouvernement n'a pas pu protéger 3 000 personnes qui sont décédées dans les foyers de soins de longue durée. Les, nous avons 26 aînés qui ont perdu la vie parce qu'ils n'avaient pas un verre d'eau. Les forces d'armée canadiennes ont appelé cela horrible. Je suis vraiment choquée que le Premier ministre n'a pas le temps de répondre aux questions de ces gens, mais qu'il a le temps de pouvoir accepter des dons de la part de ses amis riches. Pourquoi est-ce que le Premier ministre n'a pas trouvé le temps dans son agenda pour répondre aux questions au lieu de tout simple, et, et qu'il abandonne les Ontariens qui ont besoin d'aide? Réponse. Personne ne croit ce que les députés néo-démocrates disent. Depuis le début, notre gouvernement a répondu au défis. Le Premier ministre était engagé à mettre une fin à la médecine du couloir qui a été aggravée par les libéraux. Et nous sommes en train d'augmenter la capacité des UCI. Il a identifié le fait que nous avons besoin d'investir plus dans les foyers de soins de longue durée. Nous avons embauché pour cela 27 000 PSSP. Nous avons bâti des milliers de foyers. Et nous avons également rénové les anciens foyers. Il savait qu'on devait investir pour avoir une... Une empreinte carbone moins élevée dans la province. Il a investi également dans les entreprises pour faciliter la tâche aux gens. Avant la pandémie, nous étions un leader dans la création d'emplois. Et après la pandémie, on sera toujours à cette position. Prochaine question, député de Northumberland, Peter South. Merci. Nous savons que des mesures de frontières plus strictes aident à mettre une... À... À... Mettre à mettre, aide à mettre un stop à l'entrée des variants préoccupants dans la province. Nous avons obtenu des preuves et des données là-dessus. Et, nos autres, et les, les autres nations des G7 ont également eu des mesures de ce genre. Il, il ne s'agit pas seulement des frontières internationales, il s'agit également des frontières interprovinciales et comment la COVID-19 entre dans nos provinces également. Alors, quand on demande au gouvernement de faire sa part, est ce que la ministre peut nous dire qu'est-ce que le gouvernement fait pour Alors, protéger nos frontières? Société en général, merci beaucoup aux députés de Northumberland, peter South. C'est un, pro un problème qui le touche particulièrement et qui touche également ses commettants. C'est pour cela que notre gouvernement a pris une mesure importante. Cette, Cette semaine, nous avons émis une ordonnance d'urgence qui va restreindre les voyages entre l'Ontario et le Manitoba et le Québec, que ce soit par terre ou par eau. Le gouvernement fédéral doit restreindre les voyages aériens. C'est le moment pour le Premier ministre fédéral de faire son travail. Il faut qu'il mette un frein à ces voyages, comme il a fait pour les voyages internationaux. Question complémentaire. Merci. C'est rassurant pour mes commettants de savoir que notre province fait un effort pour régler le problème. J'ai parlé à un de mes commettants, Mike, et on a parlé d'un article très inquiétant que j'ai lu sur CBC ce matin qui disait que les directeurs généraux et les propriétaires de diètes privées pouvaient faire des voyages aériens dans le pays, en toute impunité, la plupart des gens assumeraient qu'il y aurait des mesures strictes en place pour empêcher ce genre de voyage, que ce soit pour les plus nantis ou les moins nantis que les personnes qui ont des jets privés et luxueux ne seront pas en mesure d'enfreindre les règles. Nous devons faire plus. Alors, encore une fois à la ministre, est-ce qu'elle peut fournir d'autres exemples plus spécifiques de ce que le gouvernement fait pour mettre une fin à cette propagation La en général. Le député a absolument raison. Nous savons que les variants préoccupants ne sont pas nés ici en Ontario. Ils viennent d'autres parties du monde et d'autres parties du Canada. La, la PPO seulement a retourné près de 4, 200, 4 500 voyageurs qui essayaient d'entrer en Ontario. Alors que on demande aux Ontariens de rester chez eux, d'autres personnes ont voulu, eux, ont voulu voyager en Ontario pour des raisons simplement banales. Il voulait juste aller jouer au aller jouer, à, aller jouer au poker ou à, tout simplement avoir du bon temps. Et c'est un autre risque qui est important et il faut que le gouvernement fédéral fasse sa part. Prochaine question, député de Waterloo. Ma question est pour le Premier ministre. Hier, je lui ai demandé quelles sont les preuves qui ont été utilisées pour mettre une fin aux activités récréatives. Et l'exemple qu'il nous a donné était, était différent de ce qu'ils avaient dit. Il a dit qu'il avait un tableau de oui ou non au sujet de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire. Et il a dit que du moment où on a deux ou trois critères tels que le port du masque, la distanciation physique de 2 mètres et les activités à l'extérieur. Et donc, les activités à l'extérieur ne devraient pas être considérées, devraient être considérées comme à faible risque. Alors, je veux donner une chance au Premier ministre de s'expliquer. Quelles sont les preuves scientifiques qui ont été utilisées pour mettre une fin aux activités récréatives à l'extérieur? Il mérite une réponse. Réponse, ministre de la Santé. Nous encourageons les gens à être dehors, surtout avec le beau temps qui commence. On veut que les gens puissent passer du bon temps dehors, surtout pour les enfants, que les enfants puissent aller, que les gens puissent aller faire du vélo ou se promener ou faire promener leurs chiens. Nous savons que c'est important pour les gens d'avoir des activités à l'extérieur. Mais il y a parfois des situations et des activités où les gens sont à proximité l'un de l'autre. Et donc, il faut suivre les mesures de santé publique. Si on ne peut pas appliquer la distanciation physique, il faut appliquer les autres mesures. Question complémentaire. Merci beaucoup. Le tableau qui a été, donné, qui a été fourni par le Premier ministre dit en grand titre, les foyers... Les activités à l'extérieur sont beaucoup plus sécuritaires que celles à l'intérieur. Et je vais, faire, je vais envoyer le tableau aux côtés du gouvernement. Les précautions ont été approuvées par la table de commande de sciences. Et ils ont dit hier, nous encourageons le gouvernement à réouvrir les établissements d'activités à l'extérieur Approprié où les gens puissent, les gens peuvent appliquer les mesures de santé publique. Au leader parlementaire du gouvernement, à tous les députés, nous sommes... Ça, ça fait des semaines que nous sommes dans la troisième vague. Pourquoi est-ce que le gouvernement continue de refuser et de rejeter les conseils scientifiques et de réouvrir les établissements d'activité à l'extérieur Prenez les bonnes décisions et laissez les gens avoir des activités à l'extérieur. Merci. Ce n'est pas de question que la transmission à l'extérieur a bien moins lieu qu'à l'intérieur. On encourage les gens à sortir, en particulier quand le temps fait beau, avec la longue fin de semaine qui s'en vient. On encourage les gens à être à l'extérieur autant que possible. Mais il y a d'autres situations. On veut limiter la mobilité. C'est ce qu'on a. On a Pourquoi on a eu cette directive On a entendu des experts. Oui, être à l'extérieur, c'est bien, mais faut limiter la mobilité, surtout avec les variants préoccupants. On met tous les deux choses ensemble, on demande aux gens de faire attention. Ce n'est pas tout résolu. Les chiffres sont à la baisse, bien sûr, dans les hôpitaux et aux soins intensifs. Il faut suivre les mesures de santé publique. Mais on encourage les gens à être à l'extérieur autant que possible pour leur santé physique et mentale. Merci. Question suivante, la députée de Cambridge. Merci. Bonjour. Ma question s'adresse au Premier ministre. Mes concitoyens sont choqués qu'il n'y a pas de loi en Ontario qui donne des conséquences pour des gens qui font des fraudes électorales. Appeler la police, ça ne va, va pas nous aider. Le, en, 2, en novembre 2019, j'ai déposé un projet de loi pour modifier la loi sur l'intégrité des élections pour résoudre ce problème. Si adopté euh, les, les gens souffriraient des, euh, des conséquences s'il y avait de la fraude. En dépit de l'appui du Premier ministre, ça a été adopté en deuxième lecture, mais c'est au comité permanent des affaires gouvernementales où on n'a pas discuté. Est-ce que le gouvernement ne veut pas avoir le projet 150 pour troisième lecture pour faire la différence et pour rendre illégal de manipuler les élections Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Comme vous savez, ce n'est pas la responsabilité du gouvernement de dire au comité comment faire ses affaires. C'est les comités qui identifient leurs propres affaires. Question complémentaire. Je ne suis pas la seule qui pense qu'il y a un problème. Quelques jours après que j'ai déposé le euh, président euh, de, du Parti conservateur a dit c'est toujours un problème. Les gens, il y a un conflit d'intérêts et ils voient, on sélectionne des candidats, quelles sont leurs règles. Ils mettent euh, les, leurs euh, doigts sur l'échelle et on va le voir. C'est ce qu'on va voir, fin de citation. Schneider, cette personne a dit qu'il était co-président de la convention de 2018 18, qui était censée euh, élire l'exécutif du parti, mais il avait plus de votes que de gens. Est-ce qu'on a une élection entre deux chefs Est-ce qu'on va avoir des conséquences pour un terme de comportement ou pas Réponse le leader parlementaire du gouvernement. Encore une fois, Monsieur le Président, le gouvernement n'ordre pas au comité de l'Assemblée législative de faire ses affaires. On a plusieurs projets de loi députés et d'initiatives, projets de loi d'initiative parlementaire d'intérêt public émanant des députés. On va avoir d'autres, du député de Willowdale, du député de Muskoka, et un bon projet de loi de, de, de du, le, le député, de la députée du Scarborough Sud Ouest. On, dans les circonstances, quand il y a des, des projets de loi qui sont adoptés, les gens travaillent avec des collègues pour l'adopter en Chambre. En tant que leader parlementaire du gouvernement, je peux dire que la députée peut faire la même chose, travailler avec les députés des deux côtés de la Chambre et ils donneront l'accord de l'avoir en comité et, et de l'avoir en Chambre et d'adopter, donc on espère ce projet de loi. Merci. Question suivante, le député de Willowdale. Merci, Monsieur le Président. C'est un sujet qui a été soulevé à quelques reprises dans l'Assemblée législative, mais que ça continue à être toute une question dans ma circonscription de Willow et ça a à voir avec les contrôles des frontières strictes. Il y a des variants. C'est une honte que l'opposition rit. C'est pas quelque chose pour dire. Les Ontariens ont fait beaucoup de sacrifices. Et après toutes ces difficultés, ces variants préoccupants viennent de l'extérieur de l'Ontario. La majorité du, du cas de la COVID en Ontario sont venus de l'extérieur. On a vu des endroits où on a fait mieux qu'ici. En Australie, en nouvelle zélande en Corée. On a des euh, contrôles plus stricts pour éviter que ces variants arrivent. Mais ce n'est pas juste les voyageurs internationaux. Euh, la COVID-19 et les variants sont venus en Ontario d'autres provinces. Même si notre gouvernement continue à euh, relaxer, à demander de, de sécuriser les frontières, ce n'est pas une priorité pour le Premier ministre fédéral. Est-ce que la solliciteur général peut dire ce gouvernement pour que le gouvernement fédéral protège nos frontières. La solliciteur générale, je remercie le député de faire. c'est une bonne opportunité pour ceux qu'on puisse dire ce qu'on fait et pas nos partenaires au fédéral. On demande aux, aux homologues fédérales d'avoir euh, euh, du voyage strict dans l'aviation. Notre gouvernement a écrit trois lettres euh, avec des demandes spécifiques. Le gouvernement fédéral euh, a dit qu'il faut, en disant qu'il prenait pas des gestes. Il a écrit nos lettres en demandant qu'on passe aux gestes. Le premier ministre Trudeau devrait prendre au sérieux cette question et adopter des exigences de tests de la COVID pour les euh, vols internes comme pour les vols internationaux. Merci. Question complémentaire? Et franchement, quand je parle à mes euh, à la famille qui vit ailleurs, le gouvernement fédéral ne fait pas des tests pour les gens qui euh, voyagent à, à l'interne. C'est une honte. Il y a des gens qui sont assis à côté des gens euh, qui euh, sont à risque. Il faut protéger les Ontariens des de, de variants dangereux, soit des sources internes ou des, sur, des sources, nationales, des sources internationales. Il faut joindre les efforts, Monsieur le Président. Donc je reviens à la ministre. Est-ce que peut donner des détails quant à l'aide plus récente au gouvernement fédéral? La solliciteur générale. Merci. Et encore une fois, merci de pouvoir donner des détails. Donc, on sait que de limiter la mobilité de voyage, c'est la meilleure chose pour arrêter la propagation de la COVID-19 et les variants. On demande aux Ontariens et Ontariens de faire leur part. Et la plupart, ils suivent euh, les conseils de la santé publique. Entre-temps, en dépit des trois lettres, en demandant au gouvernement fédéral de faire quelque chose, ils refusent de dire. Le premier ministre provincial de notre province a demandé à ce qu'ils fassent leur travail. Dans la lettre, la plus récente, on a demandé au gouvernement fédéral d'interdire tout voyage non essentiel, qu'il y ait des tests PSR obligatoires pour le voyage entre les frontières et qu'on arrête l'échappatoire aux frontières terrestres de n'avoir pas euh, les quarantaines dans les hôtels. Et ils n'ont euh, pas pris ces mesures pour protéger les Ontariens. La députée de Park Daylight Park, question prochaine. Les Ontariens ontariennes qui ont reçu une première dose d'AstraZeneca sont anxieux quant à la deuxième vague. Bill, un, un concitoyen à moi qui a reçu la première dose d'AstraZeneca en mars, a parlé pour des milliers d'Ontariens ontariennes. Et il a demandé à mon bureau quand et où il pourrait avoir la deuxième dose et s'il pourrait prendre d'autres euh, comme Pfizer ou Moderna plutôt qu'AstraZeneca. Et je suis confus et je suis préoccupé. Fin de citation. Les Ontariens et Ontariennes ne devraient pas demander six mois dans le lancement de, des vaccins, ce qu'ils font faire. Ma question au premier ministre, qu'est-ce que le plan du gouvernement pour ces doses Est-ce que les Ontariens qui ont reçu la première dose avec AstraZeneca vont avoir des réponses quant à la deuxième dose. Réponse de la ministre de la Santé. Je suis dans la même situation. J'ai reçu AstraZeneca pour la première dose, mais je peux vous dire que le médecin, médecin hygiéniste en chef a mis une pause sur la distribution du vaccin d'AstraZeneca avec les préoccupations avec les thromboses qui peuvent être des VITT qu'on dit pour la santé et sécurité de tous ontariens, ils ont arrêté. Ce qu'on attend maintenant, c'est des recommandations. Le Conseil consultatif national sur l'immunisation, aussi bien que Santé Canada, quant à la sécurité d'autres doses. Mais ce qu'on sait, c'est que basé sur les études internationales, toute possibilité de risque, euh, avec la deuxième dose d'AstraZeneca est beaucoup plus limitée quant aux préoccupations de la première dose. Et on a reçu des renseignements et, et la commission revoit basée sur ce qui s'est passé au Royaume-Uni où il y a des dosages mixtes. Ils ont eu AstraZeneca pour la première dose et une autre pour la deuxième. Question complémentaire Monsieur le Président, les ontariens Ontariennes qui ont reçu la première dose à une pharmacie une clinique publique ou euh, une cl clinique temporaire pop-up sont préoccupés quant à la deuxième dose. Leur deuxième rendez-vous n'ont pas automatique pris. Les gens veulent savoir qui va leur contacter pour le deuxième, le deuxième rendez-vous et quand? Ma question au premier ministre, quand est-ce que vous allez vous assurer que personne n'est oublié dans ces systèmes compliqués de prise de rendez-vous pour les vaccins? la ministre de la Santé pour sa réponse. Nous, on a un système, des gens qui ont euh, ont pris un, un rendez-vous euh, pour en ligne pour une première dose. Les pharmacies utilisent un système pour l'administration des vaccins euh, pour prendre un rendez-vous, on leur dit, pour pouvoir prendre un deuxième. Euh, euh, un rendez-vous pour la deuxième dose en même temps que la première dose. c'est pas tous les pharmacies qu'on en fait, mais on veut s'assurer qu'ils soient en contact avec les gens. Et les gens qui ont reçu des doses à des cliniques mobiles ou des cliniques temporaires, ils sont dans le système, dans le système Covac et on va leur dire quand il y aura la deuxième dose. Question suivante, la députée de scarborough -Gilbert. Merci, ma question est la vice-première ministre. Des recherches du Centre Cantus c'est pour... Euh, la euh, science euh, sociale a démontré que les gens qui vivent dans les points chauds à Toronto et à Peel, en moyenne, ont, ont deux fois la possibilité d'être racisés et d'avoir un faible revenu. Les gens dans les quartiers chauds sont plus probablement, on travaille pendant la... Euh, Pandémie dans des travaux essentiels à faible salaire, ce qui les met en risque. Mais on n'a pas de ces données nécessaires. Le gouvernement a déposé le projet de loi 283 qui exige qu'on signale certaines données, certaines données, mais pas des données sociodémographiques individuelles. On va déposer des amendements à, cette, à cet oubli. Est-ce que le gouvernement va travailler avec nous pour pallier aux lacunes pour les résultats de santé dans des quartiers chauds en exigeant d'avoir des données sociodémographiques dans notre processus de vaccination, la ministre de la Santé on a un projet de loi et on va avoir les données essentielles comme les noms et un contact si on a besoin d'avoir de doses, on ne sait pas encore ce qu'on va avoir besoin d'avoir dans l'avenir pour les revaccinations ou deuxième ou troisième dose. Cependant, quant à la, à, à la collecte de données socio-économiques, c'est très important, je suis d'accord, et c'est quelque chose qu'on va demander de, sur, euh, aux gens sur une base... Euh, volontaires leur sexe, leur genre, euh, leur euh, ethnicité, leur, euh, la taille du logement total et le, ce, euh, le niveau de revenu, afin qu'on puisse planifier les choses comme il faut. Ces renseignements seront pris si le projet de loi est adopté et ça sera protégé. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Question complémentaire Merci, Monsieur le Président. Je reviens à la vice-première ministre. Si vous dites que les données sont essentielles, il faut que ça soit obligatoire d'avoir une collecte euh, volontaire. Ça donne des, tout un mélimélo de, de renseignements et pas général. Ma question porte sur le projet de loi 283. En termes de comment le gouvernement va aider à appuyer la. Euh, le, le, la prise de données et il faut s'assurer qu'il faut. Et il y a aussi un problème avec les gens qui sont hésitants à prendre le vaccin dans des, certains quartiers. On rattrape et on manque beaucoup quant aux données sociodémographiques. Vous avez déjà eu certains de ces données dans, du côté des tests et ma question, un minimum. Est-ce que vous allez donner ces données pour qu'on puisse comprendre les inégalités des résultats selon le revenu des gens de la province? La ministre de la Santé, on va prendre ces renseignements sur une base volontaire. C'est volontaire pour les gens de recevoir le vaccin et on sait qu'il y a un certain pourcentage de la population qui décide de ne pas avoir le vaccin. De la même chose, on donne aux gens l'occasion de nous donner des données socio-économiques, ce n'est pas quelque chose qui, à notre avis, devrait être obligatoire. On encourage les gens à donner ces renseignements, mais s'ils décident de ne pas le faire, on ne va pas renier de la, le vaccin. On ne va pas dire non à leur donner le vaccin. Mais il faut protéger la vie privée des gens, et on travaille avec des fournisseurs et la commissaire à la vie privée, et c'est des renseignements qui seront disponibles dans une façon non identifiée, pour les gens dans la santé et la population de l'Ontario comprendre où il y a les écarts et il faut avoir un travail basé sur euh, ces euh, renseignements. Question suivante, le député de Northumberland, Peterborough Sud. Merci, ma question s'adresse à la solliciteur générale. Avec le lancement du vaccin qui est vraiment en haute vitesse maintenant, et il y a beaucoup de constituants de Northumberland. Uh, Pickering-South où il y a des nouveaux records et des nouveaux jalons. J'étais content de voir il y a une semaine et on a eu un million de vaccins. Et je veux féliciter le travail, euh, les, euh, les clubs routiers à Trent Hill, Norwood, à l'arena Garter Ricker et partout dans la province qui aide à aider. Un des éléments clés de cette stratégie, c'est de trouver plus de vaccins dans les quartiers chauds pour être là où c'est plus nécessaire. Est-ce que la solliciteur générale peut donner une mise à jour à l'Assemblée sur ce qu'on a fait pendant ce mois et les progrès qu'on a eus? la solliciteur générale. C'est de bonnes nouvelles. On a dit que mai serait une bonne, euh, un bon mois et c'est le cas. Avec des vaccins et plus de vaccins, on peut vacciner dans les points chauds pour arrêter la propagation de la COVID-19 et protéger la capacité des hôpitaux. Comme les députés le savent, on a réduit euh, les hospitalisations euh, de, de, de, suite à la COVID-19 et on a augmenté la vaccination euh, dans les quartiers chauds, euh, c'est-à-dire un demi-million de doses. Ce lancement ciblé donne la possibilité à ce que 54 des Ontariens de plus de 18 ans dans un point chaud peuvent recevoir le premier vaccin. Et dans les points chauds, dans les quartiers chauds, il y a une couverture de vaccins plus élevée qu'ailleurs. Ça fonctionne. Question complémentaire. Merci, merci à la ministre. Je sais que des gens dans ma collectivité sont enthousiasmés par ce, ce succès parce qu'on veut revenir à une vie normale. Et je veux remercier la députée de travailler avec moi et beaucoup de députés pour comprendre les nuances de notre collectivité et de nous appuyer dans les efforts locaux de vaccination. Il faut que la vaccination soit aussi accessible que possible et c'est un élément clé. Et c'est difficile dans les collectivités comme rurales, en particulier des collectivités rurales comme la mienne avec des petites vallées, c'est tout un problème. J'étais content de la stratégie qui inclut des lieux de travail et des cliniques mobiles. Est-ce qu'elle peut parler de ces aspects et des nuances de la stratégie de vaccination? Merci. Question complémentaire? Comme le député note, c'est important qu'on offre aux Ontariens plusieurs moyens d'être vaccinés. Il y a un clos des cliniques de vaccination massive aussi dans les pharmacies, des, euh, aussi bien que les euh, bureaux de, de soins primaires, mais aussi avec les cliniques mobiles. Nos, nos cliniques de lieu de travail ont eu un bon départ. Au terminal de de l'Ontario. On a vacciné plus de 2 travailleurs critiques de la province dans l'industrie alimentaire de la province. Une clinique a... Une autre clinique a vacciné plus de 20 000 personnes et on fait à Pille et dans la région d'autres euh, lieux de travail de petits et grands où on vaccine beaucoup de gens. Merci. Question suivante, le député de Niagara Falls. Ma question s'adresse au premier ministre. C'est la semaine des infirmières et le thème, c'est qu'on répond à l'appel. Depuis 14 mois, on a vu le courage, la force et l'engagement de nos infirmières pour prendre soin des communautés. Ces héroïnes ont répondu à l'appel. Malheureusement, il semble que ce gouvernement n'a pas la même impression. Les infirmières à Niagara ne se sentent pas respectées par ce gouvernement. Les infirmières en première ligne travaillent des quarts de travail très longs et euh, euh, boivent l'eau avec euh, peu de soutien, mais le premier ministre ne va pas abroger le projet de loi 124 qui démontre qu'on ne donne pas assez de valeur aux infirmières. Les les infirmières à Niagara et partout dans la province méritent mieux de bons équipements de protection individuelle, aussi bien que d'autres euh, choses. Arrêtez de les appeler des héroïnes. Quand est-ce que le premier ministre va répondre à l'appel des infirmières? La parlementaire et députée de et Merci. Oui. Le député a raison, on donne une grande valeur aux infirmières, on apprécie le bon travail acharné qui est fait. La réalité avec le projet de loi 124, c'est que les secteurs, les employés du secteur public peuvent avoir augmentation de salaire pour du rendement, plus de qualifications on donne la possibilité d'avoir et on respecte les contribuables et les services dont ils ont besoin. C'est important de noter depuis que le projet de loi a été député. Les conventions co collectives qui couvrent euh, plus de 340 000 euh, fonctionnaires du secteur public ont eu un accord et donc en respectant, on va continuer en respectant les finances et en appréciant aussi le travail des infirmières et je dois dire aux infirmières, Et il faut qu'on continue à donner le services. Merci. Question complémentaire à la députée de Merci. Au ministre du Travail. cette année, l'Association des infirmières de l'Ontario a comme thème encore debout, encore forte, encore... Fière. Un thème qui reflète les défis que les infirmières ont souffert pendant cette pandémie et leur résilience incroyable. Elles ont travaillé, les infirmières, de, euh, quart de travail après quart de travail. et sont vraiment euh, fatiguées, et, mais elles ont beaucoup de compassion. Les infirmières ontariennes ont été appelées des héroïnes, mais elles n'ont pas les pays nécessaires. Et... Et on lui a rejeté de donner des journées de congé maladie et aussi bien la couverture par la SASPAT, même si elle travaille pendant des mois. Mais on leur a donné des louanges, mais on a négocié en donnant. Est-ce que le ministre va respecter les infirmières et va retirer le projet de loi 124? Le député de Willowdale. Merci. Mais bien sûr qu'on respecte le bon travail fort des infirmières. C'est pourquoi euh, le gouvernement a euh, répondu et, et pour, on donne du soutien à beaucoup de, de familles et d'entreprises ontariennes, y inclut les travailleurs de première ligne. Le projet de loi 124 donne la possibilité à ce qu'il y ait une augmentation de salaire, mais il faut que ça soit fait de façon raisonnable. On reconnaît les infirmières pour leurs capacités, euh, leurs aptitudes euh, augmentées, leur formation accrue et euh, euh, leur ancienneté. Et cela ne change pas. C'est évident par les 40 de euh, syndiqués qui ont une convention collective. Mais il faut que ce soit un système durable pour aujourd'hui, mais pour des générations à venir. Et c'est ce que ce gouvernement va faire. Le député d'Ottawa-Sud, merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. C'est la semaine inf... des infirmières euh, en Ontario. Et je veux dire euh, bonjour à mon infirmière favorite, ma mère, Mary. Et, et je, euh, si on avait une infirmière dans chaque famille, on arrêterait beaucoup de visites aux urgences. On va avoir cependant beaucoup d'infirmières qui laissent la profession. Elles laissent plus jeunes et on sait que ça va avoir lieu. Et on savait qu'il y avait un manque d'infirmières et infirmières praticiennes dans la province. Et l'association des infirmières inscrites a dit si on pouvait augmenter les inscriptions de 400 et pour les infirmières et de... 700 pour les infirmières praticiennes. Elles ont la capacité, et donnent des soins actifs et d'autres soins. Est-ce que la vice-première ministre va appuyer la demande de la RNAO pour augmenter le nombre de postes des programmes de soins infirmiers de la province? La ministre de la Santé. Merci au député pour sa question. C'est une question très importante et nous sommes très reconnaissants tous des... Les efforts héroïques que, que les infirmières ont eus depuis 16 mois. Et ils ont beaucoup de stress, on le sait. Et elles sont brûlées, elles sont vraiment très fatiguées. Elles continuent. On leur souhaite une bonne semaine des soins infirmiers, mais on euh, les remercie. On apprécie le travail incroyable qu'elles font. Mais nous savons que les infirmières, celles qui sont stressées, vont laisser après... Euh, le pire de la pandémie, on a offert des soutiens de santé mentale et du counseling pour qu'elle puisse traiter certains des, des enjeux. Et j'ai discuté avec des groupes d'infirmières en fait cette semaine. Mais nous savons aussi qu'on a besoin de plus de gens dans le système. Il faut embaucher des milliers de personnes de tout type de professionnels dans des soins infirmiers, des infirmiers, des préposés aux bénéficiaires et je vais répondre davantage à la, question, à la réponse complémentaire. J'ai hâte de la réponse de la ministre et j'apprécie que quand je suis là pour poser une question, vous êtes là pour répondre. J'ai demandé à la ministre de revoir ce que l'Association des infirmières autorisées disait. Les institutions ont besoin de temps pour se préparer. Mais ma question complémentaire porte sur le champ de pratique. Le changement a été vraiment très lent et depuis des décennies. Et pour les infirmières praticiennes, par exemple, le 19... En juin 2019, le ministère a augmenté les changements. On s'attendait à l'hiver 2020 qu'il pourrait faire plus de choses, de faire des tomes cytométrie et d'imagerie par résonance magnétique. Et je demande à la ministre en réponse quant aux places quand est-ce qu'on va augmenter le champ de travail des infirmières? comme vous avez promis, en juin 2019. La ministre de la Santé, pour la première partie, oui, je vais en ligne de compte les, la demande de, de l'organisation RNAO pour avoir plus de place. On sait qu'on a besoin de plus d'infirmières avec les gens qui vont laisser la profession suite à la COVID-19 et dans les foyers de soins de longue durée avec l'augmentation à, à quatre heures. Je vais le prendre en série. Deuxièmement, en ce qui a trait à leur champ de pratique, le ministère de la Santé, a, ça a été retardé à cause des efforts qu'on a dû faire pour composer avec la COVID-19. Mais on essaie toujours de parler du champ de pratique et, et mais et on va continuer à le faire. Question suivante, député de Brampton-Est. Merci. Ma question s'adresse à la solliciteur générale. En, en septembre, en décembre 2016, euh, il y a une personne qui est décédée à la prison qui avait des difficultés à il, il a reçu de, de, de, de, du gaz lacrymogène et, et, et on a mis. Euh, une cagoule sur, sur leur tête. Mais les gens qui ont fait ça, euh, même s'il y a une enquête, continuent à être euh, des agents correctionnels en dépit du fait qu'on se pose des questions sur le décès de ce vide. Est-ce que la solliciteur générale va, dire que, va nous dire qu'on aura de la justice pour cette personne et leur famille? Merci. Il y a tellement de choses qu'on doit euh, on a dû faire depuis qu'on est arrivé au gouvernement dans le secteur correctionnel en particulier. Je pense que l'exemple que le député a donné est vraiment euh, très troublant pour beaucoup de nous. Quand on a formé le gouvernement, quand on a eu l'occasion de faire euh, des changements dans les services correctionnels, on l'a fait. Et vous, vous souvenez, on s'est engagé à embaucher 500 plus d'agents de, de, correctionnels et d'avoir plus d'expansion pour que les gens ne soient pas dans des petites cellules, trois ou quatre personnes dans une cellule. Ces investissements vont protéger les particuliers dans les établissements correctionnels. Ils vont protéger nos agents correctionnels et d'autres personnels qui travaillent dans ces institutions. En fin de compte, ça va rendre une situation meilleure parce qu'on aura un programme pour le faire. Finalement, on a cette occasion. Merci. Ma question s'adresse encore à la solliciteur générale. Au moment de sa mort, M. Capiti n'avait pas été accusé d'aucun crime et il était malade, et il avait besoin de soins. Selon le rapport de l'enquête liée à son décès, deux des six agents correctionnels ont été renvoyés, mais le gouvernement conservateur a refusé de rendre le rapport Public. Au minimum, la famille de la, euh, de la personne décédée mérite des réponses. La justice ne peut pas être rendue si le rapport n'est pas rendu public. Est-ce que la sollicitation générale rendra le rapport public quant, à, quant au décès de M. Hafiki? Bien sûr, c'est sans équivoque. Lorsqu'une personne est en institution et qu'il y a un problème de santé mentale, ou alors qu'il y a des inquiétudes par rapport à un problème de dépendance, c'est un environnement très difficile. C'est pourquoi, en tant que gouvernement, nous avons investi. Nous avons investi pour nous assurer que les les, les, les lieux et les ressources nécessaires. Nous voulons nous assurer que la main-d'œuvre, le personnel, soit mieux formé pour comprendre et gérer les individus qui ont des problèmes de santé mentale et de dépendance. Ce sont des périodes très difficiles lorsque nos communautés doivent faire face à ces situations dans nos institutions. Et nous faisons tout ce qui est en notre voilà. pouvoir pour nous assurer que notre, nos, notre personnel soit bien formé et bien préparé pour pouvoir régler les problèmes liés avec les différentes institutions. Merci. Question suivante. Député d'Ottawa-Sud. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Hier, le médecin hygiéniste en chef a dit que les indicateurs locaux de COVID-19 continuent de diminuer et qu'il serait sécuritaire d'envoyer les enfants à l'école. Il semblerait que d'autres communautés vont se retrouver dans cette situation. Donc ma question est simple. Est-ce que le ministre peut dire aux familles quand ce gouvernement pré prévoit une approche régionale pour ouvrir les écoles? Ministre de l'Éducation? Monsieur le Président, bien sûr. Nous voulons que les enfants puissent retourner à l'école. C'est pour leur développement. Le médecin hygiéniste en chef continue, a dit que nous continuons d'avoir des défis par rapport au taux de transmission. Les cas diminuent, mais nous ne pouvons pas baisser la garde. Entre-temps, nous attendons les analyses scientifiques et nous avons investi 1,6 milliard de dollars pour pouvoir garder les écoles les écoles sécuritaires au mois de septembre. Et le médecin hygiéniste en chef a dit que le plan fonctionne. Nous avons eu un taux de, euh, de positivité le plus bas, car nous écoutons la science, parce que nous suivons les meilleurs conseils du médecin hygiéniste en chef. Question complémentaire. Merci pour votre réponse. Mais donc, quel est votre plan? Il y a des défis. Il faudrait se plan... Il faudrait planifier en fonction des services que nous pourrions avoir, et peut-être que vous pouvez en parler davantage. Mais j'aimerais également parler des services de garde abordables pour les familles. C'est crucial pour, euh, que notre, pour relancer notre économie. Les femmes ont dû quitter le milieu du travail ou alors euh, travailler de la maison avec les enfants à la maison. Nous avons besoin d'une pleine participation euh, des femmes au sein. C'est la meilleure chose que nous pouvons faire pour notre économie. Donc, est-ce que vous allez permettre aux parents de pouvoir re re retourner sur le marché du travail grâce à un service de garde abordable? Donc, que va faire le gouvernement pour s'assurer que les services de garde soient accessibles et abordables pour toutes les familles de l'Ontario? Ministre de l'Éducation, notre plan? Et de s'assurer de travailler avec notre service de garde et nous sommes fiers d'annoncer que la majorité des travailleurs des services de garde ont reçu un vaccin. La solliciteur générale a dit nous allons étendre également les, euh, les vaccins aux jeunes. Ainsi, les enfants, après un an de, de pandémie, pourront Allez, allez, retournez à l'école. Nous avons investi 1,6 million de dollars par rapport à cela. Nous voulons, nous avons investi également en santé mentale. Nous allons continuer d'investir et nous allons continuer de suivre les meilleurs conseils du médecin hygiéniste en chef. Député de London North Centre. Ma question s'adresse au premier ministre. Les PME luttent depuis le début de la pandémie. Leurs finances s'amincissent. Pourtant, ce gouvernement prétend les protéger. Il a fallu huit mois avant d'obtenir du soutien. La subvention pour les PME n'a pas rejoint suffisamment d'entreprises. Une entreprise m'a contacté. Ils ont postulé pour obtenir la subvention. Pourtant, ils n'ont pas... Il y a une autre entreprise également qui a dû fermer pendant la, le confinement. On lui a dit que son entreprise n'était pas admissible. Puis il n'y a pas eu de réponse. Je suis ici pour dire au gouvernement qu'ils n'en font, font pas suffisamment pour les PME. Vous devez étendre la PCMRE pour que les entreprises puissent demeurer ouvertes et continuer de garder leurs employés. Député de Willowdale, j'aimerais dire à, aux gens de ces entreprises que ce gouvernement va continuer d'aider ces PME. Nous avons offert 2 milliards de dollars à ces PME grâce à la PCMRE. Des centaines de milliers d'entreprises ont reçu des subventions. Il est important de noter cela. Nous sommes en faveur des mesures de soutien, et ça depuis le début, par exemple la réduction des coûts d'hydro, la réduction des crédits de, de, de, de, de crédit les crédits d'impôts également, invest, les investissements historiques de 4 milliards de dollars pour euh, l'expansion le, de l'Internet à large bande et le député a voté contre cela. Nous allons offrir quatre heures de soins directs aux résidents dans les, les foyers de soins de longue durée. 30 millions de dollars ont été offerts aux entreprises, pourtant ils refusent de reconnaître tout cela. Question complémentaire, vous savez, ce gouvernement, notre, euh, notre parti demande un soutien depuis le début de la pandémie, mais ce gouvernement n'a pas fait assez. Les gens de mon entreprise me contactent parce qu'ils n'ont pas eu de réponse. Beaucoup de PME ont postulé. Par exemple, une d'entre elles n'a pas eu de nouvelles pendant des mois. Finalement, au mois d'avril, euh, cette entreprise a appris que sa demande avait été rejetée. Le gouvernement a pourtant dit qu'il y aurait des ressources. Pour ajouter à tout cela, il n'y a pas de soutien supplémentaire. Pourquoi est-ce que ce gouvernement continue de tourner le dos aux PME et aux gens comme Danny plutôt que d'offrir de l'aide nécessaire? Député de Willowdale? Merci, M. le Président. J'aimerais rappeler à Danny que le NPD et l'opposition, depuis le mois d'avril, a voté contre toutes les mesures de Danny, offertes à Danny. C'est ce qui est très curieux. Après la deuxième lecture du budget, où l'opposition le, le, avait le choix d'offrir des conseils pro, proactifs. Le, les députés indépendants ne voulaient pas collaborer. Quand ils fait zéro amendement? Aucune suggestion. It's almost like a apprentice right now. We can go right through our lunch if we want. Next, we have a deferred. Bowl. Ensuite, nous avons un vote différé pour le projet de loi 272, loi modifiant la Loi sur le ministère de la Santé et des soins de longue durée en ce qui concerne l'inclusion des appareils avancés de surveillance de la glycémie dans le programme d'appareils et accessoires fonctionnels. Il y aura une sonnerie de 30 minutes. Je vais demander au greffier de préparer les tables de vote.